Ouf, ça c'est beau ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo. Je suis désolé pour cette voie. Je sors de festival. J'ai été bosser sur un festival à Nantes pour euh, les Royal Blood. Bon rocker anglais, c'était super. Du coup, je suis éclaté. Voilà. À l'heure où j'enregistre ce morceau là, la vidéo précédente est censée être sortie depuis 24 heures. Euh, ce qui n'est pas le cas. Puisque j'ai plein de qualités dans ma vie, mais pas celle de la ponctualité, <rire> ce qui est dramatique. Euh, voilà, j'ai à peine commencé à la monter d'ailleurs, donc je ne sais pas. Ça ne signifie rien pour vous, mais c'est un peu à moi que je parle, hein. Il va falloir que je me bouge le yonf. Parce que sinon, ça va ressembler à rien sur le calendrier, là. Oh, c'est un timbre, lui. pas mal celle-là. allez amigo là 70 Station. c'était sûr là. Quand on se décale avant, il faut qu'on les laisse passer, parce que nous on a eu une opportunité qu'ils n'ont pas pris, mais ça reste que devant quoi. Bah, là je suis con là. Je suis con parce qu'il y avait un feu, je m'en souvenais plus, il m'avait l'air de patienter, je me suis dit allez hop on est gentil, là, je lui rends pas service là. Mal aussi. Ils ont vu le feu à l'intérieur. Ah mais oui, c'est pour le 14 juillet. Ici, c'est là où ils. Ah, Je sais plus comment c'est foutu, mais ils descendent les Champs Élysées, ouais. Donc euh, ils attendent, ils patientent tout le long des Champs Élysées. Ils finissent en bas là-bas, complètement derrière nous, à la place de la Concorde avec l'obélisque. Et ici, en haut de cette avenue-là, là, on est, euh, on est dans l'alignement des champs élysées il y a les derniers qui patientent. Et donc C'est pour ça qu'ils ont enlevé les premiers feux au milieu. C'est parce que les engins sont tellement gros que euh, s'ils laissent les feux, ils peuvent pas circuler. C'est comme ça sur tous les champs du coup. Aux alentours du 14 juillet, il de feu, plus de feu de signalisation. Par contre, si tu les brûles, tu es, es quand même pénalisé. C'est un poulet, il y a un poulet qui s'est fait éclater sur la sortie de l'autoroute, c'est quand même incroyable. J'ai jamais vu ça de mes yeux. En fou, sans déconner. Il devrait avoir un nombre de strikes autorisés, hein. sans représailles. Oui pourquoi il s'arrête lui Qu'est-ce qu'ils font Il a calé frérot Il s'est fait surprendre il était sur un rapport trop haut pour pouvoir repartir en fait Et après il s'est emmêlé Et la camionnette euh, Je sais pas pourquoi il a pilé le gars au milieu alors que finalement il est resté sur la même voie plus de peur que de mal. Wow. <rire> C'est les pompiers qui vont à l'hôpital pompidou, j'ai eu peur. Je me suis demandé d'où ça venait. Comme je suis passé dans la piste cyclable. C'est bien la première fois que je quitte le boulot qui fait nuit, qui fait, non justement, qui fait pas nuit, qui fait jour. Incroyable. Et 7h du matin, je suis jamais parti aussi tard. Oh là là, 7h, il y a déjà des embouteillages. C'est n'importe quoi cette ville, c'est fait pour les fous. J'ai toujours pas chauffé le moteur, ce point là. Pas il y a toujours que deux barres sur toi. Ouais, il est chaud lui! Ouais, il a des mollets lui, des gens! Le champion du monde! Champion du monde! Il est molletiste! C'est les culturistes du mollet, les mecs! Ils font des, des défilés mollets! Ils sont en combinaison, il y a que le mollet d'apparence et on note les plus beaux! Et champion of the world. Bon là. Chien. A... Par contre c'est fou comment ça change la perspective de rouler de jour ou de nuit. J'ai l'impression que la route est beaucoup plus longue. Tu chaque portion entre deux feux me paraît beaucoup plus longue alors que pas du tout. Parce que d'habitude la nuit il fait une sombre. Voilà et... t'as compris quoi. Bon les gars. Bonne semaine à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Là, ça va être dodo là. Là, j'attaque mes congés, mais normalement, je vais pouvoir vous faire un peu de vidéos. Bon, écoutez, restez connectés, mettez la petite cloche, abonnez-vous. Ça me fait bien plaisir, on est de plus en plus nombreux. À tantôt, la famille.